Matthieu chapitre 4 Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant, lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, commandez que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans la ville sainte, et l'ayant posé sur le pinacle du temple, il lui dit. Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez vous en bas, car il est écrit. Il a donné pour vous des ordres à ses anges, et ils vous porteront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. Jésus lui dit. Il est écrit aussi. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable, de nouveau, le transporta sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire, il lui dit. Je vous donnerai tout cela, si, tombant à mes pieds, vous m'adorez. Alors Jésus lui dit. Retire toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Alors le diable le laissa. Aussitôt des anges s'approchèrent et ils le servaient.